Mes frères et sœurs, Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, on va voir une histoire qui est très très riche en leçons. Et vous savez que les histoires, c'est captivant. C'est vrai ou pas C'est très captivant. Et Allah il nous a raconté pas mal d'histoires dans le Coran et notre bien-aimé Mohamed également dans la sunnah afin qu'on tire des leçons Et aujourd'hui avec l'aide Ta'ala, on va voir l'histoire du lépreux du chauve et de l'aveugle On a dit qu'on va voir aujourd'hui l'histoire du lépreux, du chauve et de l'aveugle La sagesse d'Allah implique que la vie de l'homme dans ce monde soit un mélange de bonheur et de malheur de joie de et de tristesse d'aisance et d'adversité de bonne santé et de maladie vous avez compris cette vie la vie d'ici-bas, elle n'est pas stable et la demeure de stabilité c'est celle qui nous attend après la mort au paradis qu'Allah ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous le paradis donc vous avez compris que la nature de la vie terrestre est ainsi elle est mutaqalliba Elle change tout le temps d'état Et cela est une partie de l'épreuve pour laquelle l'homme a été créé Allah a dit Inna khalaqna min amshaj. En effet nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée nous dit Allah Écoutez bien En effet nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve donc, Allah, il nous a créé pour nous mettre à l'épreuve. Nous l'avons fait entendant et voyant. Notre Seigneur, Azzavajal, met ses serviteurs à l'épreuve en leur destinant le mal comme le bien. Et ses serviteurs doivent cependant faire preuve de satisfaction et de soumission complète envers lui. Vous comprenez bien ce point. C'est qu'Allah, il éprouve, écoutez bien, hein, par le mal, mais aussi par le bien. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous parler surtout de l'épreuve par le bien. Parce que quand on parle d'épreuve, généralement, on parle de quoi Maladie, c'est vrai ou pas Problème de famille, problème de couple, problème d'argent, etc., etc. Mais on ne parle pas de la richesse comme étant une épreuve. Hmm la bonne santé. Et j'en passe. Le croyant, quant à lui, il ne s'afflige pas lorsqu'un malheur lui arrive. Et il ne sombre jamais dans le désespoir. Quand il tombe dans quoi Dans une difficulté. Il ne fait pas preuve d'ingratitude lorsqu'Allah le comble de bienfaits. Quand tu es touché par un malheur, tu désespères pas et quand tu es touché par un bienfait, tu n'es pas ingrat. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont touchés par des bienfaits, ils oublient à shukr Au contraire, le croyant, il reconnaît les faveurs dont Allah subhanahu wa ta'ala le comble et il s'efforce de faire preuve de reconnaissance. Pour ce qui est du pervers, celui qui est loin d'Allah, hein, de l'infidèle, lui quand il a une épreuve un malheur qui le touche il est contrarié et quand Allah ta ta lui donne des bienfaits il n'est pas reconnaissant et le prophète salam, il nous a parlé de ces deux genres de gens que sont les ingrats et les reconnaissants dans un hadith qui est authentique qui a été rapporté par les mêmes Bukhari et Muslim selon le compagnon Abu anhu. Et là commence l'histoire. Le prophète salatu salam, il dit, il y avait parmi les enfants d'Israël, Bani Israël, trois hommes. Un lépreux, c'est quoi un lépreux Quelqu'un qui a la maladie de la lèpre, hein, une maladie de la peau, un chauve et un aveugle. Les trois, Allah subhanahu wa il a voulu les éprouver. Ainsi Allah, ta'ala, leur amena un ange. Et l'ange, il est venu voir le lépreux, d'accord, sous forme humaine. Comme vous le savez, les anges peuvent prendre la forme humaine, mais attention, hein, par la permission d'Allah. Donc, il y a un ange qui est venu voir le lépreux sous forme humaine. Et il lui a dit, « Quelle est la chose qui te serait la plus agréable ?» Il lui a dit, « Un beau teint, une belle peau. Et la guérison de cette maladie qui me rend répugnant aux yeux des gens. » J'aimerais bien, moi, être guéri de cette maladie, la maladie de la lèpre. C'est bon L'ange passa sa main sur cet homme et les taches de la lèpre disparurent. Allahu Akbar. Bien sûr, tout ça, c'est grâce à Allah, n'est-ce pas Et donc, il a mis sa main sur cet homme et les taches de la lèpre disparurent et firent place à un beau teint et une belle peau. Ensuite, il lui a dit, quel est le bien que tu préfères le plus ça, c'est l'ange qui demande. Et cette personne qui était malade de la lèpre, il lui a dit, les chameaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est les chameaux. On lui donnait une chamelle sur le point de mettre bas. D'accord Une chamelle pleine. Et l'ange lui a dit, qu'Allah te bénisse. L'ange allait ensuite trouver le chauve. Soyez attentif. Hein? Donc, le premier, c'était qui Le lépreux. Le deuxième, c'est le chauve. Il lui a demandé, quelle est la chose qui te serait la plus agréable il a dit une belle chevelure. Car les gens me trouvent ainsi répugnant. L'ange passa alors sa main sur la tête du chauve et celle-ci se couvrit d'une belle chevelure. Il a dit Quel est le bien que tu préfères le plus Il a dit Les vaches. Ok On lui donna une vache pleine et l'ange lui a dit Qu'Allah te la bénisse. C'est bon jusque-là Il manque qui L'aveugle. C'est bien, vous êtes concentré. L'ange est parti ensuite voir l'aveugle sous forme humaine toujours, hein, toujours sous forme humaine. Et il lui a dit, « Quelle est la chose qui te serait la plus agréable ?» Il lui a dit, « Qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les hommes. »« Allah Akbar !» L'ange passa alors sa main sur les yeux de l'aveugle et Allah lui rendit la vue. Ensuite l'ange lui a dit, « Quel est le bien que tu préfères le plus ?» Il lui dit, « Les moutons. » On lui donna une brebis pleine qui allait mettre bas. Ça va jusque-là? Donc on récapitule, le lépreux, il a eu quoi? Une chamelle. Ensuite, le chauve, il a eu une vache et l'aveugle, une brebis qui, euh, était, qui était pleine, une brebis pleine qui allait mettre bas. Les trois femelles ayant mis bas, le premier homme eut bientôt une vallée remplie de chameaux. Donc ils sont enrichis. D'accord? C'est une richesse, n'est-ce pas? Le second, une vallée remplie de vaches. Et le troisième, une vallée remplie de moutons. Ensuite, l'ange, ayant pris la forme d'un lépreux, il est parti voir le lépreux d'autrefois. Et là, c'est l'épreuve. N'oubliez pas qu'Allah a voulu éprouver ces trois hommes. D'accord Donc l'ange, il est venu sous forme d'un lépreux, ok, au premier qui était lépreux, autrefois. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit « Je suis un homme malheureux ». J'ai perdu en voyage toutes mes ressources et aujourd'hui, je peux m'adresser qu'à Allah, puis à toi. C'est bon Au nom de celui qui t'a donné un beau teint et une belle peau, ainsi qu'une grande fortune, je te demande de me donner un chameau qui me permette d'achever mon voyage. Juste donne-moi un seul chameau, comme ça je finis mon voyage. Qu'est-ce qu'il lui a dit cette phrase, normalement, vous avez dû l'entendre au moins une fois dans votre vie. Il a dit J'ai de nombreuses charges. On a déjà entendu des gens Tabarakallah, Allah il leur a donné. Mais quand tu lui dis Donne Sabila, il dit oh Allah, les dépenses, les charges, tu savais. Les factures, les impôts. Il ouais. n'y a rien. Hmm? C'est la dèche. Très bien. Après l'ange, il lui a dit quoi Il lui a dit, il me semble bien te reconnaître. N'étais-tu pas un lépreux d'aspect répugnant et sans ressources Normalement, il, il répond quoi Oui, n'est-ce pas Il lui a dit, n'étais-tu pas un lépreux d'aspect répugnant et sans ressources et Allah ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu as Ça, c'est la question que pose l'ange. Qu'est-ce qu'il a dit Le lépreux, le, le lépreux guérien. Il lui a dit, tous ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres. C'est quoi ça Je veux le mot. L'ingratitude. Retenez bien hein, les conséquences qui vont découler. Tout ça, ça va naître de quoi De ces comportements d'ingrat. Très bien. L'ange, lui a dit, si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais. Puis, prenant la forme d'un chauve, l'ange, est parti voir qui celui qui était autrefois chauve. Et il a dit les mêmes propos. Et il a obtenu les mêmes réponses. Hein, voilà, c'est dur, les factures. Hein, c'est la dèche en Bangladesh, tout ce que vous entendez d'habitude. là. Hein? Il a dit, si tu mens... Bon, il n'a pas dit c'est la dèche en Bangladesh, hein, ça c'est mes rajouts. <rire> il a dit, si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais. Enfin, l'ange prenant la forme d'un... Un aveugle, il se présenta à l'aveugle d'autres fois et lui a dit :« Je suis un malheureux voyageur. J'ai perdu en voyage toutes mes ressources et aujourd'hui je ne peux que m'adresser à Allah puis à toi. Au nom de celui qui t'a rendu la vue, je te demande un mouton afin que je puisse achever mon voyage. » Qu'est-ce qu'il a dit l'aveugle Soyez attentif, s'il vous plaît. Il lui a dit :« J'étais aveugle, ça c'est, et Allah m'a rendu la vue. » Prends ce que tu voudras. Car par Allah, je ne m'opposerai pas à ce que tu prendras pour Allah. Subhanallah. Et là, l'ange qui était sous forme humaine, il a dit, garde ton bien. C'était seulement pour vous éprouver. Qui Tous les trois. Allah est satisfait de toi et il est en colère contre tes deux compagnons, répondit l'ange. Et le hadith, il est terminé, il est rapporté par Boukhanie, Muslim. C'est bon Donc là, on a le texte. Maintenant, il faut qu'on voit toutes les leçons qu'on peut tirer de ce magnifique texte. Il s'agit du récit de trois hommes faisant partie des enfants d'Israël qui furent chacun touchés par une épreuve dans leur corps. Allah a voulu les mettre à l'épreuve pour distinguer le reconnaissant de l'ingrat. Là, vous avez capté qui a été reconnaissant et qui a été un grand, n'est-ce pas Très bien. « Il leur envoya, Allah leur envoya un ange sous une apparence humaine qui se présenta au lépreux et lui demanda ce qu'il souhaitait. » D'accord Puis après, le lépreux, il a dit un beau teint, il a passé sa main dessus et ça y est, c'était nickel pour lui. « Qu'est-ce que tu veux comme bien ?» Il lui a dit « les chameaux ». Très bien. Il lui a donné une chamelle sur le point de mettre bas. Puis ensuite il s'est dirigé vers qui Le chauve. Qu'est-ce que tu souhaites Avoir une belle chevelure. Il a passé sa main, ça s'est réalisé. Quel bien tu veux Les vaches. Okay. Puis il a donné quoi Une vache pleine. Okay. Et le dernier, l'aveugle, de retrouver la vue, il a passé sa main sur ses yeux, et par la permission d'Allah, il a été guéri. Okay. Quel bien tu veux Les moutons, il a donné une brebis pleine. Et puis, le temps est passé et Allah a béni les biens de chacun d'eux. Chacun possédait une vallée entière des biens qu'il avait choisis. T'imagines une vallée de moutons, une vallée de vaches, une vallée de chameaux. Mais ça, c'est une fortune. C'est une fortune, c'est-à-dire non seulement ce qui les dérangeait au niveau physique, ça a été réglé. Mais en plus de ça, maintenant, il y a quoi Il y a beaucoup d'argent, beaucoup. Ce fut alors le moment de l'examen auquel échouent bon nombre de gens à savoir, écoutez bien l'épreuve du bonheur et de l'aisance Allahu Akbar Subhanallah l'épreuve du bonheur et de l'aisance ouais quand c'est une épreuve qui est un malheur une maladie un décès les gens ils arrivent à identifier c'est quoi que c'est une épreuve on leur explique et puis ils entendent des rappels sur le sujet malheureusement quand c'est une épreuve d'aisance de confort de richesse il y a très peu de gens qui reçoivent des rappels quand ils sont dans ce type d'épreuve et même la personne qui est ultra riche ou tout simplement riche elle ne sait même pas qu'elle est touchée d'une épreuve c'est vrai c'est pas vrai et wallah j'en parlais avec mon père hier je lui disais avoir beaucoup d'argent, c'est une épreuve. Je lui dis, t'imagines la personne, comment son cerveau, il pff, pff, est en train de réfléchir. Comment garder ça Comment sécuriser ça Dans quoi je vais dépenser ça Où je peux faire euh, des, des, des achats qui soient efficaces hein J'investis comme vous entendez, hein investis sur les murs, achète des terrains, ça augmente plus tard, tu les revendras, tu feras ci, rentre dans ce business, investis là. Mon frère, ton cerveau, il, il peut se perdre au point où ta religion, elle devient un élément secondaire. Il n'y a plus le temps pour la prière, il n'y a plus le temps pour apprendre la religion. Il faut faire plus de fric. Il y a plein de gens, l'argent leur a fait perdre les boulons. Est-ce que c'est interdit d'être riche Non On est juste en train de dire, attention, faites gaffe si vous touchez à beaucoup d'argent. Sulaiman salam, c'est un prophète, il était riche, il avait un royaume que personne n'a eu. Il y a plein de compagnons qui ont été riches, Abd ibn Aouf, Sa'ad ibn rabia et j'en passe. C'était riche, Rafa ibn Affan, Vous avez de l'argent, mais jamais de la vie, l'argent c'était un objectif dans leur vie. Jamais l'argent a pénétré le cœur au point où ils sont devenus un esclave de l'euro, ou du dinar ou du dollar. Jamais. Et c'est ça qui nous différencie des pieux prédécesseurs. C'est qu'ils pouvaient avoir de l'argent, mais elle était dans leurs mains, pas dans leur cœur. Aujourd'hui, il sauf ceux, bien sûr, fait miséricorde. Il y en a plein. Une fois qu'ils sont piqués par l'argent c'est terminé, il devient sans fois ni loi vous les entendez, ils font tellement des coups bas à droite à gauche qu'à la fin ils peuvent plus marcher dans tel quartier ils ne peuvent, ils peuvent même plus marcher dans telle ville voire ils ne peuvent plus rester dans leur pays ils partent j'ai plus rien à faire ici je suis wanted pourquoi à cause des casseroles qui traînent par quoi par la multitude de bavures d'injustices ou il te dit quoi Ah ouais, franchement, hey, tous les pigeons, tous les pigeons que tu peux imaginer, je les ai vus dans ma vie. Ah, je te dis, hein, qu'est-ce que j'en ai arnaqué Mais toi, ce que tu as oublié, c'est que, meskin, ces gens-là, yom al il va y avoir du monde qui t'attend. Et tu vas pas rembourser avec de l'argent. Ce sera avec des hassanat, des bonnes actions. Et si tu n'en as pas, ils vont prendre leurs péchés ils vont les jeter sur, sur ton compte. Tu as totalement perdu mes Toi, tu crois que tu es bien, tu t'es mis bien, tu t'es mis trop mal. C'est juste que tu n'as pas les bonnes définitions. Voilà donc, euh, ici, euh, le lépreux, il a été ingrat. N'est-ce pas Et il a été avare. Et il a dit quoi J'ai beaucoup d'obligations à accomplir, je ne peux pas. Ok puis après, il est passé voir le chauve. Les mêmes propos. L'aveugle, quant à lui, il était pieux. Il a réussi l'examen. Il a reconnu le bienfait dont Allah l'avait comblé. Azza wa Jal. Ce bienfait d'avoir retrouvé la vue. Et il l'a rendu riche après avoir été pauvre. Non seulement il donna au mendiant ce qu'il avait demandé, mais il lui laissa le choix de prendre ce qu'il désirait. Subhanallah. Et il l'informa qu'il pouvait prendre ce qu'il veut. Et laisse ce qu'il veut. C'est à ce moment que l'ange l'informa de la vérité et de la réalisation de son but, à savoir la mise à l'épreuve de trois personnes. Il l'informa qu'Allah a été satisfait de lui et il a, été en, il a été en colère. Et il a été en colère contre ses deux compagnons. Parmi les leçons de cette histoire, il y a le fait que les anges peuvent prendre une forme humaine. Et les anges, comme vous le savez, sont des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. T Allah, en parlant des anges, il dit Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, en faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Okay? Les anges aussi, comme vous le savez, ils ont cette possibilité, par la permission d'Allah, de prendre la forme humaine. On l'a vu avec le lépreux, le chauve et l'aveugle. Et Allah ta'ala il dit dans surroute Maryam laha Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait Il s'agit de qui là De Maryam Maryam alayhi salam C'est l'ange Gabriel qui est venu sous forme humaine la voir Très bien Parmi les leçons aussi de cette histoire c'est que les bienfaits d'Allah sont indénombrables Voilà, les bienfaits d'Allah ils sont trop nombreux on ne peut même pas les compter Ne serait-ce que la santé la santé, c'est immense De voir, d'entendre, de pouvoir marcher Un homme est venu voir Yunus ibn Abaïd Et il s'est plaint de la pauvreté D'être dans une situation qui n'était pas confortable Et il lui a dit Est-ce que tu serais satisfait d'échanger ta vue contre 100 000 dirhams Il lui a dit non Il lui a dit Ta main pour 100 000 Il lui a dit non Il lui a dit ton pied Il lui a dit non Il lui a dit je vois que tu portes sur toi des centaines de milliers de dirhams et tu viens te plaindre de la pauvreté Et ton corps, c'est une richesse Et Allah Ta'ala, il a dit Wa in ta Allahi la Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Subhanallah. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est pardonné et miséricordieux. Et Allah Ta'ala, il nous parle de, de notre corps. Il dit Wa fi Ainsi qu'en vous-même, il y a des signes en vous-même. N'observez-vous donc pas, parmi ce qui nous est demandé à nous, qui n'avons pas d'épreuves physiques, c'est de, de méditer sur ces gens qui sont éprouvés physiquement et de regarder en dessous de nous afin d'être très reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa Le prophète il a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ça c'est au niveau de quoi De la vie d'ici bas. Par contre dans la religion, non, tu ne regardes pas ceux qui sont en dessous. Tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui ont appris plus de corps, hein ceux qui font le plus d'efforts dans la religion, ceux qui font leurs cinq prières à la mosquée ou le maximum de leurs salats à la mosquée, etc. Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et pas ceux qui sont au-dessus afin de ne pas minimiser les bienfaits d'Allah sur vous. Aussi le prophète, quand il voyait quelqu'un déprouvé, il disait « Alhamdulillah, Il disait « La louange est à Allah qui m'a préservé des épreuves dont tu es affligé. »« et ma préférée à beaucoup de ces créatures ce récit montre clairement qu'Allah va éprouver parfois par le bien hein, et aussi par le mal n'est-ce pas par le bonheur mais aussi par le malheur Allah ta ala dit nous vous éprouverons par le mal et par le bien vous entendez on peut être éprouvé par le mal mais aussi par le bien à titre de tentation et l'épreuve elle a plusieurs objectifs. Elle permet de distinguer les véridiques des menteurs. Tout le monde dit j'ai la foi, tout le monde dit moi j'aime Allah, je suis attaché à Allah, etc. Mais c'est dans le moment de l'épreuve que ce qui était caché dans ton cœur là, la réalité de ce que tu es, va se manifester. Ça c'est au moment de l'épreuve. Et Allah Ta'ala dit... Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver Impossible A partir du moment où tu es croyant, tu es mis à l'épreuve. D'ailleurs, dans le hadith de Saab, le compagnon il a dit Oh Messager d'Allah, quels sont les gens les plus exposés aux épreuves C'est qui les personnes les plus éprouvées Le prophète, il a dit, ce sont les prophètes. Allahu Akbar Certains pourraient se dire, mais pourquoi Mais l'épreuve, ce n'est pas quelque chose de négatif pour le croyant, c'est un signe d'amour d'Allah. Pour le croyant, c'est une expiation de péché. Pour le croyant, Allah t'élève en degré. Par l'épreuve, tu t'éduques, tu te forges. Ce sont les prophètes, puis les vertueux après eux, et ainsi de suite. Et le prophète, il a dit, le serviteur d'Allah est éprouvé selon sa foi. Plus elle est ferme, plus son épreuve sera importante. Plus ta foi elle va augmenter, plus tu vas te rapprocher des actes que faisaient Al-Anbiya les prophètes, nos pieux prédécesseurs plus tes épreuves vont ressembler à ces gens là retiens bien ça rappelez-vous Yusuf alayhi salam il a goûté à la prison Moussa alayhi salam il a dû fuir l'Égypte, n'est-ce pas le prophète alayhi combien de fois on a tenté de le tuer Yunus alayhi salam qui a fini dans le ventre du hôte du poisson Salam, qui a perdu Youssef quand il était petit, puis Benjamin par la suite. Okay? Le prophète de son vivant, imagine-toi, tous ses enfants, ils sont morts, excepté Fatima. Six de ses enfants, ils meurent alors qu'il est en vie. Tu perds six enfants, c'est pas énorme. Le prophète il a dit, le serviteur d'Allah est éprouvé selon sa foi, plus elle est ferme, plus son épreuve sera importante. Si elle est faible, il sera éprouvé en fonction de cela. Le serviteur d'Allah ne cessera d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans le moindre péché. Akbar C'est un lavage T'imagines Et hadith il est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Le récit indique un sens important, c'est que la mise à l'épreuve par le bien-être peut être plus difficile que la mise à l'épreuve par l'adversité. Et ça, à ce point-là, j'ai trop envie d'insister dessus. Il nous indique aussi que l'âme doit être plus vigilante lors de l'épreuve par le bien, que lors d'une épreuve par le mal. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à résister face aux tentations des choses matérielles. Dès qu'il a de l'argent, il perd les boulons, je vous ai dit. Achat, achat, acheteur compulsif. Comment je vais faire pour acheter le plus Être propriétaire un maximum. Donc, retenez que l'épreuve par la richesse, est très dur, pourquoi C'est dur de résister face à cette tentation. Dès que tu as une envie, tout de suite, achat, achat, achat, achat, ça je vais l'acheter demain, ça, ça, ça, jusqu'à ton cerveau, il en oublie quoi L'objectif principal de ta vie, c'est que tu as été créé pour adorer Allah, pas pour être un acheteur compulsif. Pas pour être propriétaire de 100 000 maisons, bien que ce ne soit pas interdit d'être propriétaire. Mais le problème, c'est quand ça occupe trop de place dans ton esprit, au point où tu oublies que tu es un abdlillah, un serviteur d'Allah. Abdurrahman ibn Aouf. Il a dit, ce compagnon il a dit, écoutez bien, hein, ce compagnon, il dit, nous avons été mis à l'épreuve avec le messager d'Allah par l'adversité, la difficulté. Et nous avons alors fait preuve d'endurance. Puis nous avons été éprouvés par l'aisance après lui. Les portes de la dounia se sont ouvertes, le confort. Puis nous avons été éprouvés par l'aisance après lui mais nous n'avons pas fait preuve de patience dans cette épreuve Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah l'aisance l'aisance elle engendre la mollesse tu deviens mou et fait perdre subséquemment la capacité de faire preuve de vigilance et de résistance tu résistes plus tu es mou je veux un truc tout de suite t'es un pourri gâté Subhanallah dans cette histoire, histoire qu'on a vu, il y a deux personnes qui n'ont pas tenu face à l'épreuve de l'aisance. Le lépreux et le chauve, n'est-ce pas Subhanallah, ils ont échoué. Et telle est la nature des êtres humains, excepté ceux qu'Allah a fait miséricorde. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont un penchant fou vers la dunia, au point où ils deviennent aveugles. Le prophète a dit que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyants. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il endure, il patiente, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Donc il faut être très vigilant face à l'aisance. Pourquoi On a des gens qui, à l'époque, disaient, moi, le jour où Allah m'ouvre le robinet de l'argent, le jour où je deviens riche, frère. Je vais investir, je vais je vais construire des mosquées, je vais aider, je vais les puits, les orphelins, tant tant plein de choses comme ça. Puis dès qu'Allah l'éprouve par la richesse, tout ce qu'il a dit là, ça devient khabar des infos du passé. Il y a plus rien. Malheur frérot. Allah a je suis en train de finir le crédit de mon de ma villa. Puis en plus de ça, j'ai trouvé un lot, Allahu Akbar, il me reste trois ans, 3 ans inchallah, 3 ans entre temps il y a un tel qui est, qui est dans le besoin la mosquée elle réclame ils veulent construire une mosquée dans la ville ta tante elle a besoin d'argent pour faire une opération c'est dur alors que on connaît des gens Allah a leur a accordé la richesse et Wallahi rares sont les fois on, ils sont sollicités pour faire le bien et ils refusent ils essayent d'investir selon leurs moyens là où ils peuvent là où ils peuvent et d'autres non, ils s'échouent mais attention, là on parle de quoi de sadaqa, de, de sunan mais le problème c'est quoi zakat elle sort plus bah ouais, parce que quand tu, tu veux que je calcule ma zakat mon frère, moi je, je brasse large aujourd'hui là tu me parles de faire sortir 100 000 euros c'est énorme mais 100 000 euros sur combien si ça 100 000 euros c'est ton 2,5% c'est à dire c'est quoi la somme que tu as réussi à emmagasiner subhanallah c'est une obligation religieuse. Combien ils sont malheureusement à ne même pas savoir comment calculer la zakat. Euh, des fois, ils arrivent à le faire pour eux-mêmes. Mais quand il a un business, il ne sait pas qu'il y a zakat à moi les tijara. Il n'en a même pas entendu parler qu'il y a zakat sur le commerce. Il ne sait même pas que ça existe. Faites attention à tout ça. Hein. On a tous des comptes à rendre. Ça c'est point que je veux que vous reteniez. Hein. On a tous des comptes à rendre sur quoi sur l'argent, le prophète, il a dit qu'on aura deux questions sur l'argent. Comment tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé Subhanallah. Donc soyez très vigilants sur ce point qui est la richesse, l'aisance, le confort. Pourquoi Il y en a plein, ils ont abandonné leur religion une fois que la dunia leur a ouvert ses portes. Plein. Ils ne se comptent même pas. Ils s'est retrouvés à investir, investir, investir. Et maintenant, comme mon temps ne me permet pas de payer mes crédits, ben, je vais faire deux boulots voire trois et lui-même il te dit hein, hey, frère moi je gère une société là je gère une société là je gère une société là et combien de fois des fois on a même eu des médiations de couple où la sœur elle dit je le vois pas il bosse trop et quand tu le parles il te dit frère comment tu veux que je fasse je, je suis dans ma jeunesse je suis fougueux tu vois c'est maintenant qu'il faut construire son avenir effectivement mais tu n'as pas compris le sens des priorités tu es en train de construire un avenir éphémère et l'avenir éternel tu l'as skin tu l'as enterré sans faire attention. Et à la fin, bah comme il y a trop de taf, il n'y a plus le temps pour salat. Jusqu'à ce que cette personne qui était grave attachée à la sunna, à un moment c'est terminé, il n'y a plus rien dans sa vie, de, quoi de, de pratique religieuse. il n'y a plus rien. La reconnaissance des bienfaits d'Allah est très importante. Pourquoi Parce que c'est en étant reconnaissant qu'Allah nous augmente nos bienfaits. Allah SWT dit وَإِذْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Et ça, c'est une leçon très importante. Allah SWT dit Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et Umar ibn Abdul aziz rahimahullah, disait C'est-à-dire quoi Attachez les bienfaits d'Allah par la reconnaissance, par le remerciement. Tu veux que les bienfaits y restent, le confort matériel, hein, euh, la santé, etc., etc., Sors reconnaissant. Et la reconnaissance, ça se fait par trois choses. Un, par le cœur. Que tu reconnaisses que tous les bienfaits d'Allah, que tu reconnaisses que tous les bienfaits que tu as viennent d'Allah. Et ça, c'est ce qu'a fait qui dans l'histoire L'aveugle, n'est-ce pas Vous vous rappelez, l'épreuve, lépreux, il a dit quoi Non, ça, c'est bien là, je les ai hérités de... Hein De ma famille, etc. Donc, garde en tête que les biens viennent tous d'Allah. Deux, exprime-le par la langue. Remercie Allah aussi par la langue. Alhamdulillah, hein, En étant vraiment sincère. Trois, la reconnaissance, ça se fait aussi par les membres, par le fait de mettre en pratique la religion. Le fait de prier, c'est une manière d'être reconnaissant vers Allah. Le fait de baisser le regard, le fait de faire des aumônes, le fait de préserver tes membres du haram, le fait d'accomplir l'obligatoire, de, de s'écarter du haram, le fait de mettre en pratique la religion d'Allah, tout ça, c'est un moyen de quoi D'être reconnaissant vers les bienfaits d'Allah. Lorsqu'on a un grain, par contre, le risque, c'est de tout perdre. Et ça a été le cas de qui du lépreux et du chauve. vous vous rappelez l'ange il a dit si tu mens qu'Allah te ramène à quoi à ton premier état et d'après ce que j'avais lu dans les shourouh dans les commentaires c'est que cela s'est produit donc si on synthétise les leçons de ce récit, l'épreuve se fait par le bien et par le mal la richesse et la pauvreté et l'épreuve par la richesse elle est, elle est dure et les gens ils la voient pas les gens ne la voient pas et j'implore Allah de nous rendre clairvoyants, de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. 2. Les anges peuvent prendre une apparence humaine par la permission d'Allah. 3. Les bienfaits d'Allah sur nous sont incalculables, sont trop nombreux. Nous, on est toujours là à chercher ce qu'on n'a pas et rarement on remercie Allah pour ce qu'on a déjà. Et on se compare beaucoup à, regarde, elle a renouvelé sa cuisine, hein, les sœurs. Hein. Regarde, il a acheté une nouvelle voiture. Et ceci et cela, et on fait des comparaisons. Et qu'est-ce qui se passe on ne remercie pas Allah pour les bienfaits qu'on a et également et ça c'est l'avant-dernière leçon le remerciement d'Allah face à nos bienfaits nous permet de les garder, de les maintenir et euh, généralement al-kannu la personne qui est satisfaite du destin d'Allah généralement elle est reconnaissante et généralement celui qui en qu veut toujours plus et qui ne se rassasie jamais de la dunya c'est rare qu'il soit reconnaissant Hein, ça a été le cas De deux personnes dans cette histoire Le lépreux et le chauve J'implore Allah de me faciliter ainsi qu'à vous D'être des serviteurs reconnaissants J'implore Allah de nous faciliter De bien l'adorer jusqu'à notre dernier souffle J'implore Allah de nous accorder Une bonne compréhension de sa religion Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم